Bonjour à tous, nous sommes le 8 décembre 2021, on va faire une revue des marchés dans un premier temps et puis on va aller voir aussi ce qui se passe au niveau de la bourse, comment les marchés se comportent en ce dernier mois de l'année, mois de décembre. Il y a beaucoup, beaucoup de négativité sur le marché. Bon, euh, la semaine dernière c'était à cause d'Omicron mais là on a su, de la part même de la bouche de Fauci, que euh, c'était pas si grave que ça, ce fameux virus mais pourtant euh, la peur est encore là dans les médias, ici euh, en euh, le 25 décembre euh, nos chers trois euh, compères euh, inséparables du Québec, euh, soit Legault, Dubé et Arruda euh, et en passant, Arruda a pris beaucoup beaucoup de kilos, je l'encouragerais et c'est pas une ironie que je dis là, là à perdre un peu de kilos parce que dans le fond, le le système immunitaire peut être euh, plus fort euh, si on est plus en santé. Euh, C'est une petite pointe comme ça. Vous allez me dire euh, « je n'ai pas affaire à dire ça ». Je le sais que je n'ai pas affaire à dire ça, mais je le dis parce que je suis choqué de la situation où on ne parle même pas de la question de la santé euh, dans un contexte de pandémie. Euh, donc, euh, on dit aux personnes de se faire vacciner, de se faire injecter. Là, on était rendu à la, la deuxième dose il y a quelques mois. Là, c'est la troisième dose et pour tout le monde. Donc, euh, non, non, moi, je dis qu'on aurait dû au moins miser là-dessus parce que moi, c'est en tout cas une chose que j'ai fait, miser sur ma santé et j'ai perdu, comme je vous ai dit, 35 livres. Donc, euh, je m'en porte vraiment mieux, mieux et aussi au niveau de mon alimentation, au niveau de mes conditions de vie. Et c'est directement relié, relié à toutes les décisions du gouvernement. J'ai fait exactement le contraire de ce qu'ils m'ont qu dit et euh, ça va très très bien. Donc euh, c'est un encouragement que je vous dis qu'il ne faut pas lâcher, il faut vraiment euh, regarder ce qui se passe. Et hier j'ai écouté Éric Duhaime, euh, le, le mardi soir là. Et conservateur, là. le seul parti qui s'oppose avec Claire Samson, le seul parti qui s'oppose au Québec au niveau de cette dictature sanitaire. Euh, et euh, il parle un peu de ça, des mesures de Noël, là. 20 personnes, mais tout, tous des vaccinés, donc les non-vaccinés qui sont rendus une sous-catégorie de la population euh, sont, ne, ne peuvent pas faire de... Euh, se réveillonner ensemble. Alors, c'était une très, très belle plaisanterie, parce que euh, il y a des personnes, je pense, qui vont décrocher, ils vont continuer à décrocher, et ce que Duhem disait, tout simplement, euh, comment est-ce qu'ils vont appliquer ça? Donc, euh, je pense que dans le ridicule, euh, parce que c'est toujours euh, des décisions ridicules, euh, on, on, on va être 20 personnes avec la bonne permission de notre gouvernement, et si euh, euh, on est pas vacciné, ben, on n'a même pas le droit de participer à ces fêtes-là. Et en plus, euh, le lendemain au Forum, il va y avoir 20 000 personnes dans le Forum, et Costco, et euh, ben je ne sais pas si c'est le lendemain, peu importe, là mais euh, on peut euh, aller s'entasser dans des grandes places où euh, euh, Costco aussi, Walmart, parce que ça va être le, le lendemain de Noël, là, Noël, jour de l'an, parce qu'ils vont nous faire le même coup pour le jour de l'an. Donc, euh, c'est ridicule. Moi, je, je, je n'écoute plus ces, ces banalités-là parce que je trouve que c'est ridicule. Et euh, on... Au niveau de la vaccination des enfants, euh, Legault avait dit que c'était 80 Ensuite, il s'est repris. On dit, non, on ne poussera pas. Euh, mais euh, dans le fond, il veut garder cette urgence sanitaire-là. Et c'est Eric même qui l'a dit. Et je, je pense que c'est ça parce que ça commence vraiment à être du sérieux dans le monde. C'est les poursuites. Les gouvernements ont peur de poursuites. Là, dans les CHSLD, vous savez très, très bien, si vous suivez les nouvelles, moi je ne les suis pas. Je suis les nouvelles internationales, euh, économiques. Et je m'en porte mieux de ne pas suivre les nouvelles euh, québécoises. Là, parce parce que c'est de la propagande des, des gouvern du gouvernement. Là. Bon, on va revenir à nos moutons. Excusez, de, je me suis laissé aller un peu euh, là-dessus, parce que je trouve ça ridicule. Donc... Euh au niveau, euh, lorsque la fin d'année arrive comme ça, ben on voit Jeff euh, Gunlack euh, qui fait ses euh, prévisions. On voit aussi Ray Dalio. C'est presque toutes les années depuis des années qu'ils font un peu le prévision, le bilan de ce qui s'est passé en 2020, ce qui arri il va arriver en 2021. Euh, et euh, aussi, euh, le bilan, moi je fais le bilan de la Fed parce que la Fed, euh, ça commence à se dire en pas mal dans, au niveau économique, là, dans pas mal de milieux, là, pas euh, Radio-Canada, TVA, et ces choses-là. Si on s'intéresse vraiment aux nouvelles, aux nouvelles euh, plus politiques et euh, économiques au niveau américain, au niveau mondial aussi, on voit très, très bien que la Fed commence à être critiquée pour euh, ses mesures, les mesures qu'elle a prises. Elle a enrichi le 10% des plus riches euh, aux États-Unis et même le 2% a vraiment bénéficié de toutes euh, les, les mesures face à la pandémie. Mais là, on se trouve à être vraiment dans une issue où la Fed n'a plus le choix. Elle a dit qu'elle commencer à retirer, elle a commencé à retirer, ce, elle, elle injecte depuis deux, presque deux ans 150 milliards par mois euh, dans, pour acheter des bons du Trésor américain et euh, aussi acheter des dettes d'entreprise, c'est nouveau. Donc, euh, elle va commencer à retirer et elle a dit qu'elle va monter les taux d'intérêt. On va voir. On va voir ce qui va arriver. D'après moi, les, les marchés ont commencé à donner des petits soubresauts pour dire qu'ils n'acceptent pas, mais on, on va voir ce qui va arriver. Euh, euh, c'est pas moi qui... Mais euh, il faut vraiment se tenir au courant de ce qui va arriver, parce que euh, Biden lui-même le dit que 2016 va être difficile, et, et Biden, ça va pas très très bien, son affaire, sa popularité est en, en descente, et en plus, il vient d'avoir un autre juge. Je pense que c'est la troisième ou quatrième fois que des juges, des juges aux États-Unis... Euh, euh, disent qu'il n'y a pas le droit d'appliquer ces mesures, là, les, les fameuses mesures qui avaient dit qu'il fallait qu'il y ait 100 personnes, euh, euh, que les, les entreprises de plus de 100 personnes devaient euh, être tous vaccinées, en tout cas, selon euh, euh, peut-être certaines modalités, certaines pouvaient être exemptées de ça euh, pour cause religieuse. Mais peu importe, euh, <rire> c'est la quatrième ou la cinquième fois, je ne suis pas sûr, euh, que des juges euh, des différents États états Il faut préciser que les États unis c'est aussi gros qu'un pays, là, un État, là, le gouverneur a tous les pouvoirs et euh, il y a la moitié des gouverneurs aux États-Unis qui disent non aux, aux mesures de Biden. Et là, il y a les juges euh, qui commencent. Ben, il y en a cinq, cinq, cinq juges, je pense. Euh, le cinquième qui vient de dire non d'appliquer ça. Donc, De Santis lui l'a dit, oh, en Floride, là, non, non, non, on n'applique pas ça. Et euh, j'ai entendu certaines personnes qui sont allées se promener en Floride. Ah, si j'avais, si je n'étais pas si installé ici à Trois-Rivières, j'aime vraiment trois à ma ville, mais je vous dis, je, je, je, je sacrerai mon camp, je partirais en Floride, euh, c'est clair et net, euh, J'irai vivre dans une tête de liberté, où, euh, des personnes qui donnent des témoignages qui vivent là-bas, et c'est extraordinaire. C'est la liberté. C'est pas tant la chaleur. j'aime le Québec, j'aime la place que je reste, mais c'est, j'aime le froid aussi, je commence à m'habituer, mais, euh, j'aime pas la, les, les politiques gouvernementales, et j'espère qu'Éric Duhem va prendre beaucoup, beaucoup de galons, parce que faut être délivré de ça, là, Toute l'histoire des passes sanitaires, tout ça. Pour que l'économie reparte vraiment, là. Euh, donc, euh, on va aller voir euh, ce qui se passe. Il ben, y avait Jeff Gunlack euh, euh, qui était euh, une, une, une nouvelle assez importante parce qu'il fait un diagnostic et peut-être rapidement aller voir ce que Jeff dit. Euh, c'est pas un ami personnel, je le connais pas mais je peux dire Jeff parce que j'ai lu souvent de ses commentaires ses écrits, donc euh, on s'en va comme ça et euh, lui euh, dit encore euh, la même chose ben pas la même chose mais euh, et, et je dois dire qu'il est assez bon prévisionniste, lui il, est, euh, il se trouve être euh, euh, le, le, le boss là, du fond Double Line euh, qui euh, est un gestionnaire milliardaire euh, un fonds milliardaire lui-même est milliardaire et qui euh, a un un rendement très, très intéressant d'année en année, et euh, dit, euh, en gros, là, euh, bon, je ne le lirai pas tout, là. Il, il, il dit que dans le fond, ben, les marchés euh, pourraient euh, connaître beaucoup de volatilité à cause des décisions de la Fed, et euh, mais euh, je sais pas si c'est dans cet article-là que je l'ai lu, euh, enfin, qualifie l'économie solide, mais pas assez de permettre la hausse de stade, bon, regarde, c'est ça, il dit, euh, a déclaré que la raison pour laquelle le président de la Fed, Jérôme Porrulle, qualifie l'économie solide, mais pas assez forte pour permettre une hausse de taux à ce stade. Et c'est ce que je pense qui va arriver parce que, dans le fond, Jérôme Powell peut dire oh, qu'ils vont monter les taux, mais c'est la même chose qui est arrivée en 2018. Lorsqu'il a voulu euh, continuer à monter les taux, le marché n'a pas aimé. Le marché lui a dit « Non, non, tu ne pas ça. » Donc, euh, il a obéi. Et, euh, bon, il y avait euh, pas mal de choses qu'il disait là, au niveau du dollar qui baisse depuis 1985. Ici, on a ça. Et euh, la, la petite nouvelle qui m'a... Euh, Citer encore à, à vous rappeler euh, la même chose que je dis depuis des années. Euh, il a dit qu'il avait acheté de l'or en 2018 pour la première fois et, et que c'était pour du long terme. Et c'est encore ça, la, la, la même chose que je vous dis, l'or, l'argent, euh, l'argent solide aussi. Comme je vous dis, j'ai acheté des, des lingots d'argent et peut-être qu'en 2022, euh, je ne sais pas, je vais attendre mes faire mes impôts, tout ça. Peut-être que j'aurai un autre petit montant à investir et cette fois-ci encore, je vais acheter de l'argent solide, quelques lingots. Euh, je pense que c'est un super investissement. Pour le long terme, comme je vous dis, à cause du fait que la, la, la banque, les banques centrales un peu partout sur la planète, parce que les banques centrales singent exactement le modèle euh, de la banque centrale principale de la planète, euh, qui est la banque, euh, euh, vous savez, la banque, la banque américaine, la Fed, là. Donc, euh, non, euh, l'impression monétaire euh, euh, se termine toujours mal. C'est un autre article que j'ai placé là. Et l'autre article où on mettait en garde, c'est... Ah, c'est ça ici. Euh, ça se trouve à sortir de, de Morgan Stanley, la banque Morgan Stanley, qui, euh, qui dit que la, la, le grand risque en ce moment dans l'économie, c'est la banque centrale la Réserve fédérale, la Fed, là. Euh, la euh, Banque centrale, la Fed, là, est un risque plus grand pour l'économie que le va la variante Omicron. Comme je vous ai rappelé, euh, Fauci a dit que oh, c'était pas si grave, là, la, le fameux Omicron, là, que, que ça sorte de sa bouche. Je pense que plusieurs euh, euh, propagandistes mondialistes euh, qui ont créé le climat de peur un peu partout sur la Terre, commencent à sentir la soupe chaude. Ici, on voit à notre petite échelle au Québec, les CHSLT, c'est un procès. Euh, c'est un procès qui commence, un ben, procès. Mais si l'urgence sanitaire se termine bientôt, euh, je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de poursuites. Les entreprises qui ont scrapé... Euh, euh, le, leur avenir euh, avec les mesures euh, euh, absurdes des gouvernements, ben, vont peut-être euh, demander à, des comptes au gouvernement par des poursuites. On va voir, mais euh, de toute façon, le, on, le, on le voit très, très bien. C'est pour moi qu'il le dit. Il faut aussi le dire un peu partout. Euh, on disait que le haut micron, c'est terrible. Tout le monde va mourir. On le voit qu'il n'y a, a pas de mortalité euh, plus qu'il qu y en avait. Et en ce moment, euh, euh, au, au Québec, en tout cas, euh, on se trouve à voir. Euh, bon, il y a plus de cas. C'est normal, on est l'hiver, les nez qui mouchent et tout ça, c'est très, très normal. Mais euh, ce n'est pas une mauvaise nouvelle qu'on ait plus de cas. Donc, la population se contamine et c'est une bonne chose pour notre système immunitaire. Euh, mais euh, ce qu'on continue dans le discours, ben, il faut être vacciné, il faut être vaccinés mais ça va pas très très bien au niveau de leur vaccination parce que les deux doses euh, en tout cas plusieurs qui ont été injectées euh, se posent des questions à savoir hey je me suis fait injecter pour avoir la liberté et là on me dit que c'est ça me prend trois doses et, et même je peux contaminer je peux être contaminé euh, c'est ça commence à ça, sentir la soupe chaude on va voir ce qui va arriver là mais euh, c'est quand même euh, <rire> On, on va voir on va voir donc euh, comme je vous ai dit euh, la semaine dernière ben, le, le dernier vidéo plutôt là euh, ce qui s'en vient au niveau de, de, de, de, des nouvelles euh, eh bien c'est que la fed euh, elle-même euh, commence à, à à être un peu dans la soupe, dans l'eau chaude là, parce que dans le fond les décisions qu'ils ont prises et qu'ils continuent à prendre, ils n'auront pas le choix de continuer euh, cette injection monétaire pour soutenir artificiellement euh, le système. Et ça, c'est ceux, ceux, ceux que la Fed n'arrêtera pas d'injecter. Elle n'a pas le choix parce que elle, elle, elle a commencé euh, dans le fond à injecter de l'argent pour soutenir artificiellement euh, tout ce marché suite à la fameuse tragédie du Covid qui devait faire à peu près la moitié de la population, donc j'exagère mais 3%, 3-4% de la population mondiale et on a eu une un taux de mortalité très très faible et ça sort maintenant, Rudol l'avait dit, et ça sort d'une manière euh, euh, très ouverte dans les médias euh, vendus, là, euh, que dans le fond on a comptabilisé beaucoup de cas de COVID en comorbidité, donc quelqu'un qui euh, une personne âgée, parce que c'est dans les, les centres de personnes âgées où, où le drame est arrivé, à cause des mesures Gouvernemental, ça commence à sortir. Euh, donc, euh, on a traité, on a comptabilisé des comorbidités. Quelqu'un qui était. Arruda l'avait confi, confié. Là, si on était sur la même étage, une personne qui était en phase terminale et euh, il y avait un, une contamination qui avait, vient sur la même étage, c'est Arruda qui a confirmé ça ici, c'est partout sur la planète. On comptabilisait, comptabilisait excusez, toutes les tâches. Comme cas COVID. C'est absolument absurde. C'est de, de, de, de la fausse science, mais en tout cas, c'est ça qui est arrivé. Donc, euh, pour vous parler du variant Omicron, là, euh, les compagnies comme Pfizer, tout, ah, oh, on, on est capable de vous donner un nouveau vaccin. Dans le fond, euh, c'est comprenable. Ils n'ont jamais fait autant d'argent. Donc, je pense c'est euh, de ce que j'ai vu, euh, c'est euh, 1000 à la seconde que les compagnies pharmaceutiques font. Donc, euh, pensez-vous qu'ils veulent fermer cette vanne? À profit au contraire, ils veulent, ils veulent conserver cette peur-là pour pouvoir injecter. Et on sait très, très bien qu'ici, au Canada, c'est 10 injections qui ont été achetées par le gouvernement Trudeau. C'est de la bouche de Christophe Freeland que c'est sorti 10 injections pour chaque Canadien. Donc, c'est 400 millions de C'est absolument, c'est du, du jamais vu. On va finir par des graphiques. Et euh, je pense qu'on n'aura peut-être pas, pas le temps d'aller voir les. Bah, pas le temps d'aller voir les marchés. Euh, dans le fond, on a eu une reprise, là. On pourrait aller euh, scanner ça euh, rapidement. Donc, euh, c'est... Euh ben c'est encore là, on est à des extrêmes et ça, ça se trouve être un, un graphique sur du long, long terme que je vous ai déjà présenté, euh, où on est dans des pics euh, euh, d'achats, de, euh, mais je voudrais simplement, parce que euh, plusieurs en ce moment euh, pensent que, ben, lorsque le, la, la, la fin d'une un, année euh, se termine, on fait le bilan de l'année, comme je vous ai dit, Redalio, Jeff Gunlack, Gunlack euh, vont faire ça très très bientôt, là on les voit plus, mais euh, on fait toujours un bilan, puis euh, il y a plusieurs personnes aussi qui disent que le crash s'en vient, que tout va s'écrouler. Euh, c'est toujours ça qui arrive à la fin de l'année, c'est, depuis des années je suis ça, c'est ça qui arrive. Donc est-ce que c'est en 2022 que tout va s'écrouler? Euh, moi je pense que la FED va continuer à pomper le système d'argent et euh, je voulais vous montrer un peu ce graphique-là pour vous montrer que les... les euh, euh, les tendances à long terme peuvent être très très longues. Euh, ben, on, on, on va regarder ça vraiment macroéconomique euh, rapidement. Là. Euh, ici, là, euh, on avait eu, ben, là, là, on revient là, dans le passé, en 1929, le fameux crash où c'était Hoover qui était président qui a laissé aller et lorsque Roosevelt a été élu, ben, il a dit la seule chose qu'on doit avoir... Qu'on doit craindre, c'est la peur. C'est, c'est un, un slogan qu'il avait donné pour repartir l'économie. Et avec les, je vous ai parlé de ça souvent, avec euh, Keynes, John Menard Keynes qui avait, qui était un, un jeune économiste dans ce temps-là, qui avait commencé à écrire des livres là-dessus, qui veut, l'État devait intervenir, venir solidement pour repartir l'économie, la, la, la, la, la croissance. Ben, c'est ce que Roosevelt a fait. Donc, euh, c'est reparti. Mais euh, on a été quand même, si on regarde une tendance dans sa long terme, qu'on était quand même, euh, je vais faire ça rapidement comme ça, on était quand même un long, long bout où, bon, je pourrais changer la couleur, hein, mettre ça plus euh, comme ça, ça va faire, on était un long, bon, répéter comme ça, un long, long bout euh, où, euh, bah, ça se trouve être une figure, un entonnoir, euh, donc euh, on a eu une cassure ici, long, long bout quand même jusque euh, euh, la, la deuxième guerre mondiale, là, où euh, euh, les marchés ont pas nécessairement fait du surplace, mais on voit la figure, une longue, longue figure de consolidation. Et euh, on est sorti de cette consolidation juste ici, euh, après la la seconde guerre mondiale. Et là, on a eu les 30 glorieuses qu'on a appelées. Et pour vous, c'est tout simplement pour vous montrer que les tendances peuvent être très, très longues au niveau de... Euh, je vois simplement enlever ça, je pense. OK. Euh, après, on a eu une tendance très, très longue là, de, de, euh, de croissance euh, des bourses. Euh, on est parti... Euh, bon, les points ici, ça se trouve être... Euh, c'est la croissance de long terme? Bon, de toute façon, tout simplement, vous donner euh, le, le, le, le... Je sais pas, c'est pas C'est le standard d'endport, oui, c'est ça. On voit très, très bien qu'on était... Euh, on est parti, mettons, le cru ici, on est parti de 100... Bon, 150, puis on, on est allé jusqu'à 500... Ici, c'est 1000, on voit voit pas très, très bien. Mais en tout cas, on a monté beaucoup, beaucoup pendant euh, 49, 59, 69, une vingtaine d'années. Ensuite, on a eu une longue, longue consolidation et je me souviens très, très bien, c'est là, dans cette période-là qu'on a eu euh, euh, bon, à peu près des 70, ici, jusqu'à... Une, une L'or a, a explosé littéralement dû au fait euh, que le dollar américain euh, est devenu... bah, euh, il ben, n'était appuyé sur l'or. Euh, ça, c'est arrivé avec euh, la décision euh, de Nixon. Et euh, jusque dans les années 80, je me rappelle encore dans les années 80, c'était une année... Ben, je me souviens, j'étais tout jeune, je venais de sortir de l'école, j'ai travaillé deux ans et ensuite, j'ai connu le chômage. Et c'était quand même une période assez difficile euh, au niveau des entreprises. Moi, je travaillais dans le domaine de la métallurgie. C'était une... une euh, période très très difficile et ensuite de 80, de 80 à peu près 80-82 surtout euh, là on a connu une longue longue croissance des indices jusqu'en c'est à peu près 80 jusqu'en 2000 le fameux crash de l'an 2000 là. donc on a eu encore 20 ans de croissance et ensuite Grande consolidation, même si on dit que 2009, c'est un crash inimaginable qu'on a eu. Ben, on, cette tendance-là qu'on a eu de 2000, 2007 ici, jusqu'ici, jusqu'en jusqu euh, 2010, après que la Banque centrale a commencé à injecter massivement de l'argent dans le système, Mais on a eu une longue, longue montée. Et ce qu'on est en train de vivre, on dit 2009, 2019, c'est 10 ans. Et si je me fie aux, aux périodes d'avant, euh, je pense qu'on a un autre 10 ans devant nous autres. Et euh, si on regarde à long terme, je ne sais pas si j'ai le graphique ici que je vous ai souvent montré. Ça, c'est un autre... Non, c'est un... qu'on va vous montrer ce graphique. Je, je vous ai montré que le plan de la FED n'est pas d'arrêter d'injecter de l'argent demain matin. Euh, même si Jérôme Powell peut dire n'importe quoi, ils vont continuer à acheter des bons du trésor et euh, d'injecter de l'argent dans le système. Et si le système euh, connaît de la défaillance, la Banque centrale va être là pour appuyer ce système-là. C'est sûr que l'inflation va continuer à grimper, euh, mais je ne pense pas que la FED va commencer à augmenter les taux d'intérêt, parce que si elle le fait, c'est le crash complet du système financi financier qui arrive. Et si elle retire ses, son injection monétaire, c'est aussi le crash du système. Ici, si ça se trouve être un autre, bon, une des prévisions là, de Goldman Sachs, euh, on est rendu ici, le 2022, euh, ce qu'ils voient, eux, euh, eux c'est euh, justement, c'est la croissance des entreprises, ça, ça se trouve être, euh, on a ici le, le niveau du, du Standard Poor's, et euh, ils ne voient pas que le... le, le, le le, le, le, le... Les bourses vont, vont cracher, comme plusieurs le disent. On peut avoir des corrections importantes, mais euh, l'injection monétaire va continuer à se faire. Et moi, je pense, justement, à cause du fait que la Banque centrale est là, et, et vous savez très, très bien, parce que je vous l'ai dit, je vous l'ai dit très, très souvent, que tout ce système-là, peu importe, on voit très, très bien, même si, euh, euh, ben, je vous dis de vous réveiller, là, euh, la pauvreté euh, va éclater devant nos yeux, et c'est la raison pour laquelle... Euh, les gouvernements n'auront pas le choix d'injecter beaucoup d'argent dans le système pour soutenir les gueux. Donc, c'est ça le salaire de base universel. Il va y avoir encore de l'aide, euh, mais les riches vont continuer à s'enrichir. Et c'est pour ça, je reviens encore à la même chose que je vous ai dit souvent. Le dernier graphique, bon, c'était tout simplement pour vous montrer le CPI, là, ça, ça se trouve être l'inflation, et on voit très très bien que... Euh, revenez, bon, on va revenir même rapidement, et euh, ça va être mon dernier graphique, dans le fond, on prendra pas le temps pour aller voir euh, ce qui se passe sur les marchés, de toute façon, on va revenir là, avec ça là, euh, dans la, la prochaine vidéo, et j'attends aussi le discours de Christian Freeland et euh, la Fed, là, euh, qui est à peu près en mi-décembre. Donc, euh, ça se trouve être le graphique du euh, CPI, ça se trouve être... Euh, un indicateur là, de, de, de, de l'inflation. Et on voit très, très bien ce qui est arrivé depuis 2021. l'inflation est là. Et, et ça, ça se trouve à le, à être le CPI, mais... Euh, Regardez comme ce qui est arrivé en l'an 2000, de 2008-2009, l'inflation avait euh, grimpé puis que oh, c'est allé s'écraser, mais là on est dans une tendance haussière. Donc euh, non, on s'en va vraiment dans une tendance haussière au niveau de l'inflation. Les gouvernements, ben, les banques centrales vont continuer à injecter de l'argent dans le système parce qu'elles n'ont pas le choix, ou sinon tout s'écroule et elles ne peuvent pas de, euh, se permettre de laisser tomber les. Euh, simplement, on parle rien que des euh, simplement des euh, fonds de pension. Euh, américains. Fonds de pension, autant les fonds de pension, ben, je dirais privés, des grandes entreprises qui, qui ont des employés et qui doivent euh, soutenir euh, ces fonds de pension-là pour que euh, ça ne devienne pas la, la dérive totale. Et les fonds de pension gouvernementales aussi, euh, fédéraux, euh, ici au Canada et surtout aux États-Unis. Et les fonds de pension aussi euh, des, euh, des États. Euh, par exemple, le fonds de pension en Californie est, est dévasté. Les policiers les pompiers, tout ça. Il euh, n'y euh, a pas assez d'argent pour soutenir euh, euh, les, les, les retraités. Là, donc, euh, les gouvernements vont intervenir, créer de la fausse monnaie pour soutenir tout ce système, euh, faux système financier. Euh, mais vous, vous allez me dire, euh, ça n'a pas d'allure tout ça, je sais. Mais c'est les règles du jeu. Et euh, bon... Moi, je pense pas que la COVID va être étirée jusqu'en 2030, parce que je pense que ça commence à, à être à sa fin. Là, on va prendre, puis c'est déjà commencé, c'est l'environnement qu'on va prendre pour euh, justement continuer le plan de Davos. Mais heureusement, il y a des avocats au niveau mondial. J'ai lu l'article hier, euh, c'est en Allemagne. Beaucoup, beaucoup d'avocats commencent à se préparer pour euh, des actions contre les gouvernements, contre les décisions que les gouvernements au niveau mondial ont fait Et j'espère que ça pourrait déboucher au moins à quelques réticence là, pour euh, ce grand plan-là de Davos. Là. Donc, on va continuer à analyser ça. On va se revoir très, très bientôt. C'est sûr, euh, dans quelques jours, euh, du moment qu'on va avoir les nouvelles de ce que la Fed va annoncer. Euh, peut-être que la Fed, Jérôme Powell, va peut-être adou euh, adoucir son ton, là, parce qu'il va voir que les marchés ne vont, vont vraiment pas aimer ses décisions. Et ici au Canada, ben, on va suivre ce qui arrive avec le discours de... Chrystia Freeland, euh, au niveau de son portefeuille, comment elle va euh, nous, nous montrer tout ce qui va, ce qui va arriver. Là. Et en plus, comme Bidon avait dit à Biden l'avait dit, euh, l'hiver 2022 va être rude, euh, c'est ce qu'on essaie de, de, de, de garder aux États-Unis, mais heureusement, il y a des juges qui disent non à Biden, et euh, c'est ce que je vous encourage à faire. On se revoit très, très bientôt pour de nouvelles vidéos.